Donc ce soir, c'est la troisième euh, édition de notre soirée alumni. C'est quelque chose euh, de particulièrement émouvant pour nous de savoir qu'on existe depuis trois ans maintenant, euh, que nous avons des fidèles et que notre réseau grandit de jour en jour. Cette troisième édition, c'est une manière de faire un petit peu le passage de notre euh, ancienne université et euh, de regarder vers l'avenir et l'Université de Paris. C'est un nouveau départ une nouvelle université, on est plein d'espoir et on est ravis d'avoir nos alumni avec nous. J'ai une grosse part de nostalgie, une grosse envie de revenir dans ces locaux dans lesquels on a passé beaucoup de temps et dans lesquels j'ai partagé énormément de moments avec ses camarades. Il y a une option qui a été créée dans le cursus que j'avais réalisé qui s'appelle projet professionnel et en fait ça permet juste de rencontrer les étudiants. C'est super intéressant de leur montrer quel type de métier ils vont pouvoir exercer. On a passé 12 ans euh, sur les bancs de la fac et, euh, et c'est précieux quand même d'avoir pu passer 12 années à apprendre les choses. Donc, euh, donc finalement, en fait, on est, euh, on est assez redevable de, de l'université au sens large. On retrouve des têtes connues de nos licences ou juste des connaissances de, des mêmes années où on a fait licence ou master. Donc du coup, ouais, c'est sympa où on apprend à connaître d'autres personnes aussi toute ma vie post-bac, pour l'instant je l'ai fait à l'Université de Paris donc ça m'a apporté beaucoup de choses. Grâce à l'Université de Paris, j'ai aussi pu euh, faire un semestre à l'étranger parce que moi j'ai toujours voulu aller aux états unis et euh, avec les partenariats qu'ils ont eu, ça m'a permis de pouvoir y aller, faire un semestre à l'étranger, retourner faire un, un stage là-bas. Je trouve ça vraiment bien. Je pense que euh, c'est vrai que dans les, les, les facs euh, aux états unis ou en Angleterre, il euh, y, y a un lien très fort comme ça, qui en France est très absent et donc euh, euh, je vois qu'il y a de réels efforts faits pour que ça puisse exister, donc je trouve ça bien. Et je trouve que c'est vraiment une bonne initiative qui est dans la relation, puisque la médiation, on est dans la relation, mais je trouve que ça, c'est dans la relation. On est venu à quatre à la soirée, donc on ne connaît pas conna, les autres personnes, on ne les connaît pas, donc ça permet de voir. Et puis surtout, comme on est une université qui est très multi, multidisciplinaire, ça nous permet de voir autre chose que ce que nous, on a l'habitude de voir. Ça fait déjà donc, trois ans maintenant qu'on a mis en place donc, cette soirée alumni qui permet de retrouver bah, des, des, anciens, des anciens de, de l'université. Surtout que là, avec la fusion des deux universités et la création de l'Université de Paris, c'est un moyen d'étendre encore plus le réseau des anciens élèves.